Livre de la Genèse, chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü qui est Edom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le éthien. Ô Libama, fille d'Anna, fille de Tzibéon, lui est vient, Et Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfanta Ésaü Eliphaz. Basmat enfanta Réuel. Et Olibama enfanta Jehush Jaélam et Coré, Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Esaü s'établit dans la montagne de Séir, Esaü c'est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séir. Voici les noms des fils d'Ésaü Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü Réuel, fils de Basmat, femme d'Ésaü. Les fils d'Eliphaz furent Théman, Omar, Tsepho, Gaétam et Kenaz. Et Timna était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Eliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Ruel, Naath, Zérach, Shamma et Midza. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils. « Do-Libama, fille d'Anna, fille de Tzibion, femme d'Ésaü. »« Elle enfanta Ésaü, Jéhush, Jaïlam et Coré. Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü. »« Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaïtam, le chef Amalek. » Ce sont là les chefs issus d'Eliphaz, dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Rihuel, fils d'Ésaü, le chef Naat, le chef Zérac, le chef Shama, le chef Midza. Ce sont là les chefs issus de Rihuel dans le pays d'Édom. Ce sont là les fils de Basmat, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Olibama, femme d'Ésaü. Le chef Jehush, le chef Jaélam, le chef Coré. Ce sont là les chefs issus d'Olibama, fille d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü, et ce sont là leurs chefs de tribu, Ésaü, c'est Édom. Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays. Lotan, Chobal, Tzibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Ce sont là les chefs des Horien, fils de Séir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Ori et Emam. La sœur de Lotan fut Timna. Voici les fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shefo et Onam. Voici les fils de Tzibéon, Adja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tzibéon, son père. Voici les enfants d'Anna, Dishon et Olibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitram et Keran. Voici les fils d'Etser, Bilan, Zahavan et Akan. Voici les fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les chefs des Oriens, le chef Lotan, le chef Chobal, le chef Tzibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Etser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Oriens, les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérac de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut et Baal-Anan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Anan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme, Metra béel fille de Matred, fille de Meadzab. Voici les noms des chefs issus des d'Ésaü, selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leurs noms Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Ella, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Misbar, le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là les chefs des Doms, selon leurs habitations, dans le pays qu'ils possédaient. C'est là Esaü, père des Doms.